Sur les côtés AB et AC du triangle ABC, on considère les points M et N, tels que l'angle ABC, soit égal à l'angle ANM, celui-là, soit D, le symétrique de A par rapport à B. Autrement dit, les points ABD sont alignés et AB égale BD. On considère aussi P, le milieu du segment MN, et Q, le milieu du segment CD. Si AC égale AB racine de 2, racine carrée de 2, alors prouvez que les points A, P et Q sont alignés. Voilà, voilà. Comment prouver le fait que les points A, P et Q sont alignés On peut exploiter ces deux angles qui sont égaux, même mesure. Le triangle AMN, le triangle ACB, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont un angle de même mesure, ils ont aussi un angle commun. Donc, ils ont deux angles de même mesure. Donc, ils sont semblables. Le triangle AMN est semblable à triangle ACB. On appelle ça MN une antiparallèle ABC. Je répète, AMN semblable à ACB. Donc, on va écrire le rapport des côtés proportionnels. AM sur AC. AM se pose à l'angle N et AC se le à l'angle B, donc AM sur AC sont des côtés homologues, comme on dit, égale les autres côtés AN sur AB, les deux autres côtés homologues, et bien sûr égale AMN sur BC, dont on n'a pas besoin. Bien, hors de cette affaire, on peut échanger les termes moyens entre eux, proportion dérivée à l'Euclide, donc AM sur AN égale AC sur AB. Mais AC sur AB, par hypothèse, est égal à racine de 2. Or, AD sur AC, AD sur AC, c'est qui AD, c'est le double de AB. Donc ça fait 2AB sur AC. Et AB sur AC, de la même hypothèse, c'est racine de 2. On constate... Que ce rapport et celui-là sont tous les deux égaux à racine de 2. Alors, si ces deux rapports ont la même valeur, ils sont égaux. Donc, AM sur AN égale AD sur AC. C'est-à-dire, AM sur AD égale AN sur AC. De nouveau, je remplace le termes moyens entre eux. Je les ai échangés. Qu'est-ce que ça me donne si AM sur AD égale AN sur AC tout le monde reconnaît la réciproque du théorème de Thalès. Conclusion Mn parallèle à BC. Alors, une propriété très connue nous dit que les points APM sont alignés. Je rappelle que si on traçait tous les segments parallèles à BD, ACD, à ce côté-là, dans le triangle ACD, tous les segments comme MN parallèles à CD et on considérerait les milieux de ces segments, ben ces milieux vont se ranger sur la droite AQ. Ces droites s'appellent évidemment droite des milieux, dans le sens droite des milieux des segments, comme MN, qui sont tous parallèles à CD. Et le problème a été résolu. C'est vrai, le rapport est fou. Tout le monde a retenu, bien sûr, les chiffres. Enfin, les premiers chiffres, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 chiffres de l'infinité irrationnelle du nombre racine de 2. C'est fou